As mulheres estão assumindo muitas frentes de luta e estão assim, liderando o protagonismo da luta dos povos indígenas no Brasil. I'm proud to that the Greens in Sonia Brazil, for the Gouadjajara est une femme très engagée dans la défense des droits des peuples autochtones. Elle aime elle-même euh, faire partie de ces peuples-là. Elle est engagée dans la protection de la forêt. Elle est engagée dans la lutte contre la criminalité. Alors, il est d'autant plus important de la défendre pour le prix Sakharov, car c'est une femme qui est menacée. Son combat, ses combats, c'est la protection de la forêt, bien sûr amazonienne, mais c'est aussi la protection des femmes et la lutte contre la violence qui est faite à leur acteur au Brésil.